Ciao les amis Coucou à vous On est très heureux Brigitte et moi de vous retrouver aujourd'hui pour un tour exceptionnel on peut le dire. Oui. Euh, avec un jeu de cartes, un jeu de 52 cartes et avec deux cartes un peu spéciales. Car figure-toi, j'ai un as de pique face en l'air, un as de trèfle et une carte qui est face en bas. La carte mystère. Brigitte, simplement, je vais te demander de mélanger rapidement les cartes. Allez, je mélange. Et pour ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, je vous invite vivement à aller jeter un coup d'œil, elle est géniale. C'est bon Brigitte C'est bon. Très très très oui. bien, super. Eh bien, je vais simplement te demander de toucher une carte. Euh, celle-ci. Celle oui. Très bien, tu la mémorises. Oui. Je fais mémoriser à nos amis aussi la carte. C'est bon Bon. Très bien, je ne vais pas mélanger le jeu, je vais laisser les cartes comme ça, parce qu'on pourrait dire que je trafique et ce n'est pas le but du, de la manœuvre. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez bien, euh, entre les deux cartes, les deux As noirs, il y a ma carte mystère que je t'ai parlé tout à l'heure. Oui. D'accord. Alors, la seule chose qu que l'on sait, alors je ne sais pas si vous voyez bien, la seule chose que l'on qu sait, c'est qu'on a un As de pique et la carte mystère, je vous la présente ici, le 7 de cœur. D'accord. C'est bon tu suis Oui, très, très Très, très, très bien. Alors, la manœuvre, elle est très simple. La carte mystère, le set de cœur Oui. Je vais l'insérer entre les deux as. Comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà, oui. c'est visible. C'est visible. D'accord. Et maintenant, je vais demander à Brigitte de tendre un de ses pouces. Très bien. Alors, plus vers le milieu pour que la caméra puisse bien voir. Un peu plus haut. Voilà, parfait. Et je, et, je, et je vais simplement, eh bien, avec la carte mystère, rapprocher la carte de ton index. D'accord. Et normalement, le miracle doit se produire. C'est parti. C'est parti. Regardez bien. Ne clignez pas des yeux. Oh, mais c'est ma carte. Oh, mais c'est magique. Le valet de trèfle, c'était la carte d'origine. Ah oh, mais j'atteste, c'est très bien bah, Je suis super heureux que ça vous ait plu, que ça t'ait plu aussi. Mais carrément. Un petit tour rapide, sans prise de tête, et tout ça dans la bonne humeur. Et carrément. Voilà, <rire> mes amis, nous, nous vous donnons rendez-vous, Brigitte et moi, la semaine prochaine pour un nouveau tour. En attendant, travaillez bien, portez-vous bien. Ciao Ciao